Quelles ont été les énergies euh, du groupe de ce soir quels, sont, quels ont été le fonctionnement On a vu l'autorité, la domination, les limites, les règles familiales. Alors, comment se présente le groupe là-dedans euh, au niveau de l'autorité familiale Il y a une interdiction à trouver sa propre voie euh, en dehors des limites de la famille. Comment En connectant l'animalité, comme je te disais à plusieurs personnes ce soir. Donc en gros, euh, toutes les personnes qui ont participé à ce, à ce webinaire de ce soir, on était sur le thème de l'animalité, de l'instinct, euh, des bagarres de territoire au sein, du, euh, au sein du groupe, au sein de la famille, au sein de la société. Euh, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la notion de dualité, de revenir à son individualité, au fait que son individualité est une est une place au sein au sein du collectif euh, on a on est aussi pas mal sur des notions de fuite de cette individualité à travers nos, euh, nos, nos les niveaux psychiques les niveaux psychiques c'est euh, toutes les règles et les dogmes sur les sur lesquels on est euh, collectif du collectif de la famille Donc les relations, ouais, on a, on a vu aussi, euh, on tournait aussi pas mal sur la notion de vampire énergétique euh, qui est juste une, euh, en fait, c'est euh, la manifestation de notre rapport à la mer où on pense, il y a une croyance, donc on ne peut pas euh, que la vie n'est pas un échange permanent avec le reste du monde, avec les gens, avec les situations, avec les plantes, avec euh, les pierres, avec euh, les êtres énergétiques, mais euh, que l'on vole. Derrière, ça sous-tend qu'on ne se pense pas, euh, on ne pense pas qu'on est à sa place. Il y a une notion de territoire encore qui est mal gérée là-dedans. Euh, on n'arrive pas à poser son territoire dans la vie, donc on pense que la seule manière d'exprimer son territoire, c'est de voler celui des autres. Donc après, ça, ça peut se décliner à travers énormément, énormément, énormément de stratégies conscientes ou un peu moins conscientes, mais ce serait un peu trop long de les exprimer, de les expliquer euh, euh, une par une. Alors, euh, animalité, euh, les besoins, du coup, oui. Parce que dans la notion d'animalité, il y avait celle des besoins. Euh, on a du mal à poser nos besoins ce soir. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une notion de dégénérescence. Non, il y a une notion que ça va dégénérer. Ah non, c'est bien une notion de dégénérescence, comme si ça allait euh, euh, faire se décomposer les rapports humains. Donc les besoins décompo le, décomposent les rapports humains. Donc si je pose mes besoins, ça veut dire que l'autre va pourrir sur place et va mourir. Donc derrière, il y a de la responsabilité. Et en gros, donc sans aller trop loin non plus, hein. euh, les, euh... Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et c'est aussi, aussi le cas pour le groupe, qu'on euh, pense que les besoins, c'est du caca. Donc, que ça va faire pourrir les choses. Et que ça n'a pas sa place dans, dans la vie. Euh, et dans le quotidien. C'est pour ça que le caca, en général, on a tous. En Occident, on a tous des toilettes. Et. Euh, Normalement, le caca, ça, ça se pose dans la terre, quoi. Et ça a enrichi le sol, et c'est pour ça qu'on peut faire du compost. Donc en fait, que nos besoins nous nourrissent. Alors. Euh... Ah oui, et en toile de fond, du coup, c'est une ingérence de l'esprit sur, euh, sur le corps et surtout sur la notion d'animalité. Hein, on est d'accord, sur le, la facette animale de l'être humain. Euh, on est bon et donc euh, si je donne une piste un peu plus globale sur comment gérer tout ça bah allons dans le corps. Hein. arrêtons euh, coupons la tête comme on dit euh, acceptons qu'on ne peut pas être géré parce qu'on a un corps d'animal tout simplement c'est pas, euh, pas ok c'est pas une question de valeur, c'est pas parce qu'on utilise notre corps animal et qu'on utilise l'animalité qu'on est moins évolué et qu'on n'est pas intelligent le corps est aussi intelligent que l'esprit euh, et que l'émotionnel le, les trois corps, esprit, émotionnel pour ne citer que ces trois là hein, sont juste euh, différentes intelligences qui communiquent entre elles et nous sommes le pont, l'identité est le pont l'individu est le pont donc laissons la part belle au corps laissons la part belle aux émotions et laissons la part belle à l'esprit mais les trois euh, sont en équilibre et les trois sont contextuels c'est à dire que euh, selon le contexte où on va être Selon le contexte, selon la situation, si on est en face de notre famille, en face de quelqu'un qui nous agresse, en face de quelqu'un qui vient de mourir, bref, en face de ces, ces situations-là, on ne va pas connecter les mêmes, euh, les mêmes énergies, et ce n'est pas le même système émotionnel, corps ou esprit qui va gérer la situation. Après, c'est un peu un trip, un, un mélange des trois, des trois parfois. Donc voilà. Euh, si la vidéo, si le live vous a plu, n'hésitez pas à euh, la liker et surtout à aller sur la sur ma page Facebook que je mets, euh, sur ma chaîne YouTube pardon que je mets juste ici et à euh, lâcher un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de la vie. Euh, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour euh, les mercredis de l'éveil, mercredi matin 10h30. Et comme d'habitude, mercredi soir pour cartographie de, de l'inconscient. Je vous souhaite une, du coup, belle nuit. Portez-vous bien et prenez soin de vous.